au département des de comportementales. Sachez juste simplement, depuis 1971, la psychologie a aussi son département au CNRP. Le... Une tranche d'avis, euh, l'idée c'est qu'on est contacté, il y a une demande qui vient d'un établissement euh, scolaire, pour l'instant en général, mais ça peut venir d'autres types d'institutions, d'autres groupes, qui a envie de mettre au débat en fait certaines questions. Il y a une première demande, un premier contact qui est pris. Nous, on va rencontrer l'équipe, l'établissement scolaire. Et là, on affine les attentes de, des professeurs. En fait, on a discuté à bâton rompu un petit peu pendant une heure et demie à peu près. Mm -hmm. Et euh, voilà, on a, on a, ils nous ont demandé sur quel thème un petit peu on, on, on voulait euh, orienter un petit peu ce, ce, ce débat. Et donc, nous, on se fait passer pour une équipe de scientifiques. Hein. Qui vient faire passer une expérience, un protocole expérimental à un groupe de lycéens, lycéennes. Donc les personnes pensent que nous sommes des véritables scientifiques et ce n'est qu'un prétexte pour installer trois moments de débat en fait, pendant cette représentation qui dure à peu près deux heures et demie. Oui, allô Ouais. Tu sais, ce soir, une petite fête avec des copains. Oui 5 minutes, ok. Allô, ouais Ouais. Ouais, bah, carrément. Ouais. Est-ce que l'utilisation du portable a changé euh, les rapports euh, humains euh, par rapport au regard et sur le toucher Donc ça, c'est la petite touche euh, supplémentaire, on va dire, qu'ont apporté euh, les comédiens. Je vous invite à rejoindre la zone oui ou la zone non. Tout le monde a un téléphone portable ici Oui. Et alors, vous connaissez des jeunes, comme nous, qui ont 15 ans, qui n'ont pas de téléphone portable Dans votre entourage du lycée ou plus large. Est-ce que vous connaissez quelle, au moins une personne qui a 15 ans qui n'a pas de téléphone portable Oui. oui. Euh, bon, je pense que c'est vraiment un moyen de communication pour un gars d'urgence ou euh, pour, euh, pour retrouver quelqu'un un, un rendez-vous ou quoi que ce soit, mais euh, c'est pas indispensable le portable. Tout le monde est encore on pour s'en passer aujourd'hui. Ouais. Et euh, en plus, euh, comme euh, les portables de plus en plus de choses, et bah, ça, on peut aller partout avec. En vérité, la communication, depuis l'âge de pierre, c'est une histoire de coups. Du coup de masse au coup de fil, les histoires s'enfilent. Les téléphones aussi s'enfilent. <rire> C'est très bien euh, géré parce qu'il y a des moments effectivement pour aborder les problématiques euh, où il y a des détours avec une forme d'improvisation théâtrale qui est plutôt euh, une bouffée d'oxygène où, où on a et puis à un moment donné la problématique arrive. Et, et euh, ça permet je pense les improvisations à la fois de se décaler, à la fois de, de comment de, de aussi se, se, se relâcher un peu par rapport au moment de débat. Ça, ça nourrit la réflexion et que ce détour un peu euh, euh, ludique, euh, attractif, eh bien euh, amène le débat et, et n'amène pas un débat un peu lourd, trop sérieux, etc. Et du coup ça, ça délie la, la parole et des élèves. Ce C'est pas des sujets qu'on aborde tous les jours. Déjà euh, en cours on n'a pas l'occasion de les aborder. Et euh, je trouve ça très intéressant, donc on exprime nos opinions euh, sur ces différents sujets. Ça a beaucoup changé mon regard parce que euh, j'ai vu qu'il y avait euh, des arguments très intéressants et aussi ils ont réussi à me, changer, à me faire changer d'idée. et euh, Je trouve ça excellent et donc ça va me donner envie d'en parler avec ma famille ou avec euh, mes amis. Le deuxième débat était, est-ce que les règles de vie sont plus importantes au lycée qu'à l'extérieur la plupart euh, euh, je veux dire, des élèves sont de l'autre côté. Mais euh, Je me suis mise là dans le sens où il y a des règles euh, dans tous les espaces et qu'on doit les respecter. Après, effectivement, ce peut-être pas tout à fait les mêmes. Ouais. Euh, au lycée, on doit montrer beaucoup plus de respect à l'adulte, notamment aux professeurs. Même si à l'extérieur, il faut en montrer aussi. Ce c'est enfin, pas la même chose. Il y a des, enfin, il y a des règles partout, c'est sûr, mais... Au lycée, il y en a bien plus que, enfin, à l'extérieur, on, on peut être moins puni à l'extérieur qu'à l'intérieur du lycée. Il ne devrait, devrait pas avoir de différence entre un établissement scolaire et l'extérieur, parce qu'il y a des règles, quels que soient les endroits où on vit. En fait, le lycée nous prépare avec ses règles, nous prépare à, la, à notre vie d'adulte, c'est-à-dire à toutes les responsabilités qu'on va avoir et à tout ce qu'on doit qu'on devra respecter. Où j'étais surprise, c'est qu'il y avait même d'opposition ouais. avec euh, les professeurs, euh, alors que c'est une classe plutôt facile. Et je, je, je, du coup, je trouve qu'on euh, arrive vraiment à notre fin. C'est-à-dire qu'on enlève les barrières, même si chacun a sa place, je veux dire ça, ça ne changera pas. Mais euh, on, arrive, on atteint notre objectif, oui, c'est-à-dire... Oui. Euh, on dit les choses telles qu'on les ressent. Même des élèves qui ont du, du, du, du mal à prendre la parole en classe, là, ils étaient, ils étaient à l'aise. À l'extérieur, tout est beaucoup moins strict. Je me sens libre tel DiCaprio dans le Titanic. À l'intérieur, on te surveille. C'est l'enfer. On t'interdit ce que tu adores faire. Pas de chewing-gum, pas fumer des tulipes, pas manger dans les cours, téléphoner dans la cour. C'est bon, laissez-nous respirer. À quand le temps des libertés Petit soldats de l'éducation À quand la révolution ouais Et en fait, y a, y a, ils ont trouvé euh, l'équipe des comédiens là un, un, un bon fil entre ce qui relève du, euh, du, du ludique et puis le sérieux. Et je me la question, peut-on accorder le droit de vote à l'âge de 16 ans Pas forcément à et ça fait encore plus que l'abstinence. L'abstention. <rire> Il y aurait trop d'abstinence, d'abstention. De, un des buts, et ça sert aussi aux équipes, aux institutions, d'essayer de voir comment elles peuvent après changer les choses en fonction de ce que semble préoccuper un groupe à un moment donné. Euh, bah ça a été l'opportunité, c'est les Franca qui sont venus nous solliciter, et tout de suite avec Marianne, on a dit bah, « allons-y euh, » pour vivre cette expérience avec euh, des élèves. Et euh, là, à chaud, euh, je ne suis pas mécontente de l'avoir vécu sur cette expérience.